Bienvenue dans ce résumé de la petite ligne GeoGuessr. Aujourd'hui on va regarder la première manche. La carte c'est la diversité française. Une carte somme toute bien connue des joueurs. On commence doucement. Voilà, on ne veut pas trop brusquer les joueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas GeoGuessr, le principe est très très simple. Ça utilise Google Street View. On est téléporté à un point quelque part en France. puisque cette petite ligne se joue exclusivement sur la carte de la France, on est quelque part en France et on a 5 minutes, pas plus, pour deviner où on est exactement en France. Et on doit placer son petit marqueur sur la carte. Si on tombe correctement sur le lieu, c'est 5000 points, c'est ce qu'il faut viser à tout prix. Sinon, le nombre de points décroît en fonction de la distance auquel on se trouve du marqueur. On est actuellement en train de regarder ma prestation, alors euh, on va voir ensemble si je me suis plutôt bien débrouillé sur cette première manche. Bonne chance à moi. Alors, Tonnerre Trichet 202, Tonnerre Trichet 202... Ça ne Purée, je connais rien du tout dans le coin. Même la mairie, même la mairie, là. Même la mairie. donné ah, écoute tonnerre euh, ça m'avait l'air d'être petite ville de partout pire euh, voilà je me dis que je suis par là au fin fond de nulle part maintenant hein. ah. bah non j'ai rien rien de rien. Adieu. Rue de Moulin. 200 km. Il y a qu'on trouvait Ah oui, d'accord, oui. Bah d'accord, ok. Ouais, bah oui. Oui, parce que moi je suis allé vivre le bois. Ah, j'ai pas vu le changement suite oh là là. Bon. Et ben bah, c'est... C'est ok, je ne gagnerai pas cette ligue. Euh, voilà. C'est Crédit Mutuel de Bretagne Ok, alors Ok, mon intuition se confirme Aradon La Bretagne, hein. c'est en août Bad Baden Baden Baden, je sais que c'est là Aradon, c'est là mairie l'église ok on est là alors faut faire 5000 là, par contre hein, parce que est vrai, on est devant là ouais je pense qu'on est là hein. je pense qu'on est là ok Pouf. allez voilà. <rire> Okay, sure. um. ah. Poney clé, vrai. Ok. T'as marché. Christy, la chapelle. Ok. Euh, Christy, Christy. C'est où les gens Shell. Esbly. Esbly. Couli-pont aux dames. du pont d'âme chemin des caves chemin des caves ok on est là vers nous en Sologne est-ce qu'on peut pas dire que c'est en Sologne <rire> Sologne des étangs ouais bon on doit être en Sologne j'ai aucune idée où est la Sologne euh... <rire> c'est vers le sud je dirais En Sologne, Romorantin. Oh, je sais plus où c'est. Le Romorantin. C'est où Est-ce que c'est pas par là Oh, je sais plus où c'est. Le Romorantin. Au Romorantin, c'est là. soit en Sol Non, c'est Vernon. Euh, Vernon en Sologne. Vernon en Sologne. Voilà, c'est là. On était sur la D60. Euh... On était sur la D60. Et là, je suppose que c'est la D13. Milan c'est donc... Attends, on doit être quelque part par là. au point de départ Villemerle, la fauconnerie 1,1 kilomètre c'était... Ah bah oui, c'était là. C'était là, et... Ah oui, ok, ville, merle... Ah oh ouais, non, mais là, il faut le trouver. Bon, c'est pas si mal. Dernier round... mais entendu parler de ces trucs là hein. oh. 03 la ferté milon ferté milon attends mais je connais ça ferté milon euh, la ferté gaucher c'est là la ferté milon ferté milon châtiot thierry milons ouais C'est un côté celle là ah Isor, je l'ai vu, boursonne la poste 724 mètres, on était... Oh, purée, oh, j'ai rien compris à ce... Bon, 21 291 points, on va dire que c'est pas si mal. Et on fait tout de suite un point sur le classement avec en tête Étienne Ronchon qui a 4 points. Faut dire aussi que sa première manche s'est très très bien passée pour lui, car il nous a fait un quasi-perfect. Il a juste perdu 9 points sur le premier round. Euh, pour compléter le podium, on a DL21 avec 14 points, Azerty 774, qui commence très bien ligue avec 13 points. Juste derrière, Eliana avec 12 points, revenu 11 points. Quant à moi, personnellement, je suis 8ème avec 8 points. Je vous dis à la semaine prochaine pour la Manche 2. Bonne chance à tous